Alors en fait, dans les, les projets d'exposition euh, du musée, euh, que, que soutient euh, voilà, très activement la, la ville, euh, il y a toujours l'envie en fait, de faire sens avec euh, le territoire. Donc euh, nous essayons de mettre en valeur soit des artistes du de territoire, soit des artistes qui ont un lien en fait, avec euh, Libourne. Et, euh, en l'occurrence, Eugène Adje qui est connu dans le monde entier, est né à Libourne. Et donc, pour nous, c'était en fait une, une porte d'entrée pour euh, voilà, pouvoir euh, parler de cet artiste et le resituer dans un contexte que les gens connaissent peut-être beaucoup moins, euh, puisque sa notoriété est passée par euh, les États-Unis, par Paris, et n'était euh, pas encore passée par Libourne, même si à Libourne, beaucoup de gens le connaissent par des noms de rues, des noms d'établissements publics. En fait, euh, il y a cette... Euh, on va dire cette dichotomie un peu traditionnelle, quand on parle de photographie, entre photographie documentaire, photographie artistique. Et euh, lui qui a, euh, qui a agi à l'aube du XXe siècle, euh, ne se posait pas la question, mais sans le savoir, a réconcilié, a concilier en fait ces deux acceptions puisque sa démarche était effectivement documentaire, c'est-à-dire conserver un souvenir euh, immortalisé Paris, en fait, qui était en train de changer sous le coup des grands travaux de, de modernisation. Et en même temps, euh, il y a une mélancolie, une poésie, en fait, dans, dans, dans son travail, par le choix, évidemment, des angles de vue hein, de, de, de, de l'exposition, ça c'est évident, c'est inhérent à la technique, mais aussi par le choix des sujets. C'est-à-dire qu'il a fait du quotidien, des gens de peu, euh, des paysages que l'on parcourt tous les jours sans plus s'en rendre compte, un sujet d'intérêt, artistique, photographique, et il faut vraiment replacer ça dans le contexte de l'époque. Faire une photo à l'époque, ce n'était pas du tout aussi simple qu'aujourd'hui, hein, vous le savez. Euh, c'était du temps, c'était de la préparation, parce qu'il préparait lui-même ses négatifs, il développait lui-même ses photos, et donc c'était consacrer et investir beaucoup de temps et aussi de l'argent dans le matériel pour un résultat qui pouvait ne pas être au rendez-vous puisque la photo dépendait du temps de pose, de l'éclairage, etc. Et donc souvent la, la, la photographie à la fin du 19e siècle était consacrée à des sujets dont on était sûr de l'intérêt, ou alors des sujets de commande, et lui euh, entame cette entreprise euh, solitaire, complètement étonnante, de se dire « je veux photographier ce, ces paysages que je parcours et les immortaliser pour plus tard ». Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il, va... il est très pragmatique en fait. Il y a ce côté poète qu'on a mis en avant dans, dans l'exposition, euh, il y a aussi ce côté pragmatique, c'est-à-dire qu'il organise son travail dans des albums, dans des séries. Il y a une sorte de, de quête d'exhaustivité, de boulimie dans, dans sa démarche. Euh, par exemple, voilà 1910, il va photographier toutes les voitures à cheval de la ville de Paris. Et donc euh, voilà, on va de la voiture de déménagement à la voiture de livraison d'eau gazeuse, en passant par la voiture des espaces verts, etc. Et quand il tient un sujet, en fait, il ne le lâche plus. C'est ça qui est très étonnant. Et pour mieux le faire comprendre et mieux vendre aussi ses photos, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est son travail, hein, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, il les organise euh, de manière très rigoureuse, euh, sous forme d'albums, et, euh, et il présente donc ses, ses séries euh, au, au potentiel... Euh, Intéressé. Alors, quand on parle euh, de Jeanne ou Adjet, hein, vous savez qu'on peut dire différemment, sa notoriété est passée par les États-Unis, donc on, on en a conservé le, la prononciation du T final. à depuis euh, des décennies, puisque sa famille était installée dès le début du 19e, on, on dit Adje. Donc là, il y a une grande liberté. Fin de la parenthèse. Euh, on a, euh, en fait, dès, dès qu'on parle d'Adje, un photographe, il a les yeux qui brillent, c'est vraiment une star. Peut-être que le grand public le connaît un petit peu moins, mais c'est vraiment une référence. Il est considéré comme l'inventeur de la photographie moderne, on le disait, comme un personnage qui, d'ailleurs, presque un peu malgré lui, sans en avoir totalement conscience, euh, a ensuite influencé des générations de, de, de, de photographes, d'artistes, des surréalistes en premier. Et donc, c'était intéressant et important pour nous de pouvoir donner la parole, justement, à ces premiers fans, c'est-à-dire à ce milieu professionnel qui était le, le plus à même de nous expliquer pourquoi euh, Adjé, pour les photographes encore aujourd'hui, est extrêmement important. Euh, C'était aussi une manière d'apporter de, de, de, de, aussi un contenu différent à ce catalogue, parce qu'il y a eu de très belles expositions sur Eugène Adjé déjà partout dans le monde, beaucoup à Paris, évidemment, et chez notre partenaire, si je puis dire, de l'exposition, qui est le Musée Carnaval et Histoire de Paris, entre autres. Et dans ses catalogues, finalement, sa vie, le peu de choses qu'on sait de sa vie, est déjà très bien expliqué, son travail est très bien analysé. Et nous, pour l'exposition, nous voulions vraiment avoir un contenu scientifique neuf, c'est-à-dire ce qui le reliait à Libourne, et également euh, la manière dont les contemporains photographes euh, voilà, se sont inspirés ou considèrent son travail aujourd'hui. Le Musée des Beaux-Arts de Libourne possède euh, 16 photographies euh, de Jeanne que nous n'avons pas pu euh, exposer pour des raisons de conservation, mais qui ont été numérisées et présentées aussi dans, dans, dans l'exposition à travers un un écran et c'est la première fois en fait que ces, que ces photographies sont, sont aussi présentées au public. Donc cette exposition à Libourne n'aurait jamais pu voir le jour sans un partenaire d'exception qui est le musée Carnaval et Histoire de Paris et l'établissement public Paris Musée qui nous ont vraiment accompagnés dans le projet. Ils ont fait bénéficier le musée de Libourne d'un prêt exceptionnel de 82 œuvres euh, voilà un prêt conséquent en plus de de d'objets, de, d'œuvres qui sont relativement fragiles. Donc euh, voilà, on les, on les remercie vraiment de, de leur confiance. Et euh, ce, ce, cette exposition aussi a bénéficié de leur accompagnement euh, scientifique, puisque eux-mêmes ont contribué euh, à ce catalogue. Hein. Anne de Mondonard, qui est conservatrice euh, du département Photographie et Images Numériques à Carnavalet, et euh, leur atelier de restauration, qui a préparé euh, ces, ces, ces œuvres euh, réalisées pour les négatifs des facsimilés, parce que les négatifs ne pouvaient pas être présentés. Donc euh, voilà, c'est vraiment un partenaire euh, très important euh, pour nous.